Un réseau informatique Qu'est-ce qu'un réseau informatique Un réseau informatique est un ensemble d'ordinateurs reliés entre eux. Cela permet de partager des fichiers, des programmes, des périphériques comme une imprimante. Commençons par la salle de technologie. Où les ordinateurs sont reliés grâce à un switch, une sorte de multiprise informatique. On peut y rajouter une imprimante. Cette imprimante sera alors partagée avec les ordinateurs reliés à ce switch. Continuons par la salle du CDI, dont les ordinateurs sont reliés entre eux par un nouveau switch. Un switch principal permettra de relier les deux salles c'est-à-dire relier les ordinateurs de la salle de technologie, l'imprimante et les ordinateurs du CDI. Ajoutons un serveur de données. C'est un serveur qui centralise toutes les informations, les documents, les logiciels d'un collège, et par lequel on accède grâce à des identifiants. Nom d'utilisateur, mot de passe. C'est bien tout ça, mais comment fait-on pour avoir accès à Internet pour cela, il faudra un modem routeur, qui lui permet de relier plusieurs réseaux ensemble et d'avoir une connexion à internet. Mais comment savoir que les informations arrivent au bon destinataire En fait, chaque ordinateur a une adresse IP, comme une adresse postale. Elle est sous la forme de quatre chiffres, comme par exemple 172.18.120.30. Chaque ordinateur du réseau a sa propre adresse IP, c'est comme cela que les informations arrivent au bon endroit. En reliant une borne Wi-Fi au switch principal, on peut avoir donc connecté des appareils nomades tels qu'une tablette, un ordinateur portable ou un téléphone.